ok donc petite info d'abord on ne va utiliser aucun logiciel comme celui qui viennent directement avec nos cartes graphiques voilà donc je vais tester directement sur ironsight qui va me montrer la carte graphique que j'utilise actuellement en fait c'est pour vous montrer que c'est ma première carte utilisée sur le jeu intel, ma intel le hd graphique donc je vais aller au niveau des paramètres puis sur l'onglet des vidéos. Lorsque je descends un peu, on peut voir que là c'est ma Intel HD Graphics 4000 qui est utilisée dans le jeu et je n'ai pas de possibilité de la changer parce que je ne l'a pas détecté. Donc ce que je vais faire, c'est bon, naturellement fermer le jeu d'abord. Ok. Puis je vais faire un clic droit sur le bureau et aller sur paramètres d'affichage. Une fois sur cette fenêtre, je descends un peu et je clique sur paramètres graphiques. Voilà, de là, on me demande de, on va dire, uploader des fichiers, de sélectionner des fichiers en cliquant sur Browse ou Parcourir si tu es en français. Et c'est là que je vais choisir maintenant les jeux que je souhaite améliorer. Dans mon cas, je vais prendre deux applications, Ironsight et le lanceur de l'application Ironsight parce que là, c'est, ça fonctionne ensemble. Si toi, tu veux lancer juste le, le FIFA, par exemple, tu lances juste l'application FIFA et c'est bon. Donc, l'important ici c'est de cliquer sur Options là et de cocher la case High Performance. Vous pouvez le voir ici en haut, High Performance est directement réglé sur la carte graphique la plus puissante, ma AMD Radeon Et le Power setting c'est seulement sur ma carte Intel. Donc, je mets OK et je fais comme ça sur toutes les applications que je souhaite booster. Ça peut aussi être des applications de montage comme Camtasia que j'utilise. Donc, une fois que c'est OK, je vais tester sur Iron Sight maintenant, je vais relancer le jeu. Pour que tu puisses confirmer que le jeu en effet euh, reconnu ma carte graphique, euh, ma, ma Radeon Voilà, clique encore sur vidéo et là directement tu vois ma AMD Radion est reconnue Même si je ne sais pas pourquoi ça a mis 32 mégas alors que je suis en 2 giga de DJ, oui. Voilà c'est un peu bizarre mais ça, ça fait déjà le taf, ça fait déjà vraiment le taf Donc euh, c'est tout hein, c'est juste ça comme astuce, il n'y a rien de particulier, tu fais toutes cette petites modification donc maintenant que es au maximum de tes capacités, n'oublie pas de liker et d'écrire merci en commentaire. Sur ce c'était Mighty Fake et on se dit à la prochaine pour une nouvelle découverte digitale si t'es abonné à la chaîne. Bye.